Dans le port de Hambourg, ce 10 novembre 2014. 8 heures de blocage aérien contre un train d'uranium Yellow Cake par l'association pour l'environnement Robin Foot. L'uranium est venu avec un bateau en provenance de Russie. Il provenait sûrement du Kazakhstan ou bien de l'Ouzbékistan. Euh, au Kazakhstan, on sait que l'uranium est exploité avec une, par une méthode qui est une sorte de fracking où on explose la roche avec des produits chimiques pour euh, en défaire l'uranium. Euh, ça conduit à d'énormes problèmes au niveau de l'environnement et de l'eau. L'eau est polluée. Des grimpeurs et grimpeuses de l'association la, de Robin Foot ont bloqué le 10 novembre 2014 un train transportant 15 containers de Yellow Cake pendant plus de 7 heures. Le train partait du terminal sud ouest de la firme Zesteinweg dans le port de Hambourg il était à destination de la raffinerie d'uranium de Narbonne-Malvésie dans le sud de la France. Les containers de Yellow Cake étaient arrivés lundi précédent avec le bateau Chexna qui venait de Russie. Une dizaine de militants et militantes ont occupé les rails et les airs avec des banderoles. Ils demandent l'interdiction des transports nucléaires via le port de Hambourg. Hambourg est avec un transport tous les deux jours en moyenne une plaque tournante de l'industrie nucléaire. Les militants et militantes qui occupaient les rails ont été délogés par la police au bout d'environ deux heures et mis en garde à vue. Les grimpeurs et grimpeuses ont posé beaucoup plus de problèmes à la police en bourgeoise qui ne savait pas grimper. Les deux activistes avaient tendu des cordes entre deux arbres en travers de la voie ferrée. Ils s'étaient installés dans les cordes avec des banderoles. La police n'a réussi à les déloger que vers minuit. L'action de la police s'est révélée très risquée. Ne sachant que faire, elle a tenté un peu tout et n'importe quoi. Des sacs de sable et des tapis de gymnastique ont été entassés sur les rails pour le cas où la police ferait tomber les grimpeurs et grimpeuses en les délogeant. Une locomotive s'est approchée des méditants avec des policiers qui se trouvaient sur le toit, fort glissant. Comme il ne s'agissait pas d'un cas d'urgence, les pompiers refusaient d'intervenir, déloger les manifestantes. Ce n'est pas leur travail. Ils sont cependant intervenus pour que la police respecte un minimum la sécurité et pour que la situation ne devienne justement pas critique au point que la police fasse tomber tout le monde. Des pompiers spécialisés pour les interventions en hauteur ont montré les nœuds à la police au sol. Les policiers devaient ensuite monter sur l'échelle et faire les nœuds au bon endroit dans l'arbre. Un pompier montait ensuite vérifier le nœud et ainsi de suite. Au bout de quelques heures, le mouflage était prêt. Les grimpeurs et grimpeuses ont touché le sol peu après minuit pour être aussitôt mis en garde. -midi. Le train est reparti une fois la voie libérée. Il a ensuite quitté le triage de Hambourg, sud, vers 2h30 du matin, en direction de la gare de triage de Maschen, puis via le nord de l'Allemagne, en direction de la France. Le train est arrivé le vendredi suivant à l'usine Areva de Narbonne-Malvésie. En France, la police était sur les dents à l'arrivée du transport d'uranium en provenance de Hambourg parce que le réseau sortir du nucléaire, a accompagné ce train euh, par des vigiles le long du trajet. Euh, le fait que les Allemands et les Français travaillent ensemble, ça rend la police nerveuse. C'est justement ces actions de protestation communes qui nous permettent de mettre au grand jour ce que fait le lobby nucléaire. Et donc ici, c'est le début de la spirale atomique en Europe. L'usine Areva de Narbonne Malvésie est une usine de raffinerie de l'uranium. L'uranium y est traité de façon chimique. Il, est, il passe de la forme de Yellow Cake à la forme de UF4. 26% de l'uranium mondial est traité à l'usine Areva de narbonne Malvezie. c'est le début de la spirale atomique en Europe, puisqu'à partir de cet uranium, deviennent ensuite des combustibles pour les centrales nucléaires dans le monde entier.